Hey salut Moi c'est Alma et bienvenue dans ma toile. Pour cette première vidéo, j'avais une idée. En fait, j'avais 20 milliards d'idées en vérité. J'essaie de faire des vidéos depuis à peu près un an et demi et à chaque fois, je suis pas contente du résultat. Et euh, donc, du coup, j'ai décidé de me lancer comme ça à l'arrache avec euh, vraiment trois fois rien. Je voulais vous faire un truc super beau avec euh, plein d'inserts, des vidéos, des trucs. Et en fait, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas les ressources non plus. Donc, euh, on va partir au plus simple, on va voir ce qu'on peut faire. Je voulais faire ce premier numéro en parlant d'abord de quelque chose qui m'affole un petit peu et c'est pas nouveau, ça fait un petit bout de temps déjà. Je voudrais qu'on parle d'un quelque chose de très très simple. On parle de faits et d'opinions. Parce que ce que j'arrête pas de voir un petit peu partout, et ça s'est encore plus aggravé je dirais plutôt avec les réseaux sociaux, c'est que les gens font plus la différence entre ce qui relève de l'opinion et ce qui relève du fait. Donc on va faire un petit point déjà rapidement pour se mettre d'accord là-dessus, parce qu'en en fait on va pas pouvoir aller très très loin si on continue chacun et chacune à être dans notre opinion, etc. Et que dès que quelqu'un arrive avec des faits qui vont à l'inverse de cette opinion, et bien bah, en fait il n'y a pas de discussion possible, ça devient vraiment une discussion complètement stérile. Donc ce que j'ai envie de mettre en place là tout de suite, c'est une petite discussion à partir de ça. Alors déjà, pour commencer, il faudrait faire la différence entre une opinion et un fait. Donc une opinion, c'est un truc qui vient euh, bah, d'une personne, euh, qui est propre à euh, son expérience, à son vécu. C'est quelque chose qui ne peut pas être approuvé par le plus grand nombre, parce que ça y a trop de, de choses qui peuvent tenir euh, rentrer en compte, vous voyez Alors qu'un fait, en fait, ça relève d'un travail euh, qui se veut objectif, en tout cas, qui relève plutôt du domaine de la science. Donc qu'est-ce que c'est qu'une science Une science, c'est pas quelqu'un qui est simplement en blouse blanche et qui dit « avec des lunettes et avec un air sérieux » c'est pas ça en fait. La science c'est euh, d'abord et avant tout une méthodologie, c'est une façon de s'approcher de la vérité. Faire de la science ça veut dire aussi essayer de tenir compte de tous les facteurs, de plein plein plein de facteurs auxquels on n'aurait pas pensé tout seul euh, en tant qu'individu euh, lambda. Parce qu'en fait euh, notre cerveau, je sais pas, peut-être que notre capacités de compréhension sont un petit peu limitées pour comprendre des choses qui sont aussi compliquées que la géopolitique, la météorologie, plein de choses comme ça en fait qui ont besoin d'outils et de méthodes pour pouvoir les étudier. Ce que je vois beaucoup partout et encore pire sur les réseaux sociaux, et ça arrive à peu près avec tout le monde, mais particulièrement avec des gens, j'aurais envie de dire, qui ont qui sont de tendance droite-extrême droite, droite c'est le fait qu'ils vont appuyer leur opinion euh, et avec plein d'autres opinions qui vont dans le même sens. Et, euh, et ça, ça marche pas vraiment beaucoup, c'est pas, pas très cohérent en fait, ça, ça s'effondre. Par contre pour pouvoir asseoir une opinion et pour pouvoir savoir c'est « j'ai une opinion, tiens ben bah voilà, euh, je travaille dans tel environnement et je me rends compte de ci, je me rends compte de ça, ok d'accord, est-ce qu'on peut aller trouver peut-être éventuellement des travaux scientifiques ou des travaux qui ont été faits de manière sérieuse, qui vont un peu dans ce sens ou qui disent l'inverse ?» Et c'est aussi accepter le fait qu'on peut être obligé de revenir sur ses positions par rapport au fait que bah, les faits, donc les faits scientifiques, des faits, ça peut être des statistiques, ça peut être plein d'autres choses, hein, moi je m'y connais pas particulièrement, mais j'essaie de m'y intéresser, qui peuvent aller dans l'autre sens. Donc du coup, il faut être prêt à se remettre en question, remettre en question ses opinions, son idéologie, quand on voit qu'il y a une faille en fait au niveau de la cohérence, qu'elle soit politique, et qu'elle soit peu importe en fait. Ça peut être le fait que si on discute, par exemple, de la température ou du réchauffement climatique, Alors on peut avoir un cas de figure où il y a quelqu'un qui va dire « Hum, aujourd'hui, il fait bien froid. » C'est son opinion, c'est son ressenti, son ressenti physique, en fait. Quelqu'un d'autre qui va dire « Ah moi je trouve qu'il fait plutôt chaud en fait ». Pour pouvoir trancher, il va y avoir quelqu'un à un moment qui va prendre un thermomètre, qui va sortir, qui va prendre la température, qui va euh, ensuite rentrer ça dans une base de données, qui va comparer ça avec la même température au même lieu depuis plusieurs plusieurs années, tenir compte du fait que depuis un certain temps, il eh ben, y a eu euh, tel euh, phénomène météorologique, et il va pouvoir donner un résultat sur le fait que est-ce que c'est froid ou est-ce que c'est chaud par rapport à des données euh, réelles en fait, pas juste par rapport à un ressenti individuel. Donc peut-être que toi tu vas ressentir ça comme étant une température froide, toi parce que toi, ça va être une température chaude parce que tu as vécu toute ta vie dans un endroit où il fait moins 35 degrés, mais objectivement, ou en tout cas le plus objectivement possible, le scientifique ou la scientifique va essayer d'étudier ça de manière à se dire, ok donc moi peut-être toute ma vie j'ai vécu dans un pays chaud, mais bon on tient pas compte de ça, on va tenir compte juste des données, et les données nous disent que, voilà. Ça c'est ce qui va faire un fait, et pas une opinion. J'espère que je suis claire. Donc moi, par exemple, sur cette chaîne et euh, ailleurs, sur euh, ma page Facebook ou sur mon blog, j'ai tendance à parler de questions qui sont euh, liées euh, aux discriminations, qui sont liées aux oppressions et aux dominations diverses et variées. Et en fait, pour ça, je me suis appuyée, non pas sur des opinions, moi j'ai été éveillée à ça au bout d'un moment, avec euh, euh, par rapport à mon vécu personnel en tant que femme, en tant quafro j'ai été réveillée à ces questions-là, et ensuite je me suis dit, voilà, est-ce que c'est juste une opinion, c'est mon vécu, ou est-ce que c'est vrai Là, je me rends compte, il y a plein de gens qui vivent des choses similaires, il y a plein de gens qui ont étudié ça de manière sérieuse et qui ont prouvé qu'en effet, c'est vrai, euh, la discrimination, les oppressions, ce sont des systèmes qui fonctionnent, euh, qui ont plein de manières de fonctionner. C'est pas juste des gens qui disent ah j'en ai marre, je me sens ci, je me sens ça. C'est des gens qui ont été éveillés souvent, qui sont pas scientifiques, qui ont été éveillés à certaines questions et ces questions là quand ces gens ont commencé à s'y intéresser de plus près, ils ont vu qu'il y avait des tonnes et des tonnes de recherches qui ont été faites là dessus qui prouvaient tel ou tel point ou qui invalidaient tel ou tel point. Donc maintenant on part de ça pour pouvoir essayer d'aller vers quelque chose bah, d'un peu mieux quoi, d'un peu meilleur, un peu plus sympa, et à partir de là, on essaie de discuter, de voir le vrai du faux et de proposer des solutions qui sont adaptées. En fait, un autre exemple comme ça euh, les gens qui travaillent par exemple dans l'éducation vont se rendre compte qu'il y a une forme de discrimination, voire de ségrégation dans l'orientation scolaire, dans l'accès à différents cours, à différents cursus. Ça peut être une opinion maintenant. Ça a été étudié en sociologie, ça a été étudié dans pas mal de. Par pas mal de personnes et on sait maintenant que l'école, l'école de la République euh, ne fait que reproduire certains euh, certaines discriminations et on le sait en fait et on le sait par exemple que euh, un fils de cadre va avoir plus de chances à devenir cadre, un fils ouvrier va avoir plus de chances de devenir ouvrier et ainsi de suite et c'est pas juste un avis comme ça, c'est genre vraiment un fait, ça a été avéré, il euh, y a des statistiques même si les statistiques peuvent être manipulées, faut faire attention entre le fait euh, l'instrumentalisation pour pouvoir servir une opinion. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc on se retrouve avec des choses complètement fausses, euh, qui pullulent sur le net évidemment. Le problème qu'il y a, c'est que ça, ça fait que vraiment empirer la situation et créer de, encore plus, encore plus de situations où on ne peut pas discuter en fait. Je ne sais pas, un mec un peu aigri qui décide de faire un vieux tableau Excel qui dit attention, un couple qui ne travaille pas avec enfant gagne plus avec toutes les aides qu'un couple qui travaille, euh, qui touche le SMIC. En fait, j'ai envie de te dire, ton tableau, tu le sors d'où Tes chiffres, tu les sors d'où Et est-ce que tu es concerné déjà Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux qui pourraient nous faire comprendre qu'en fait la personne dit plus ou moins n'importe quoi. Et il y a plein plein de gens qui attendent que ça, qu'on leur dit ça, qu'on les valide, en fait, dans le fait que, ouais, eux, ils travaillent et ils touchent pas beaucoup. Par contre, il y a des gens qui travaillent pas et qui, qui gagnent bien leur vie ou qui sont tranquilles. Déjà qu'on se mette d'accord. En fait, on vit pas bien avec un RSA, on vit pas bien avec un SMIC, d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. J'aimerais bien, ce serait facile. Hein. Moi, je bosse à temps partiel avec un job au SMIC. J'ai du mal à vivre en fait. Et si j'avais pas un bon plan d'appartement, je pourrais juste tout simplement pas vivre. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Peut-être que c'est des gens qui vivent dans le même monde que Jean-François Copé avec ses pains au chocolat à 15 centimes. Peut-être que c'est des chiffres qui datent d'il y a longtemps. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut avoir un minimum de rigueur pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes, parce que sinon, on va rester enfermé toujours sur la même chose et sur les mêmes idées sur les mêmes les, les mêmes vieux trucs en fait et ce que je disais particulièrement avec les gens d'extrême droite même si ça les touche pas que eux c'est qu'ils veulent tellement se conforter dans leurs idées qu'ils sont des victimes en effet en fait y a, si tu veux quelque chose qui se passe au niveau de la situation économique aujourd'hui les gens y, les gens galèrent en fait et je suis d'accord avec ça sauf qu'en fait pour pouvoir mettre ça sur le dos d'autres personnes donc toutes les minorités marginalisées que tu peux imaginer En fait, on se retrouve toujours à avoir des gens qui mettent sur le dos de ces personnes-là des choses qui n'ont rien à voir avec, en fait. Et c'est pas appuyé par la moindre réflexion, qu'elle soit euh, scientifique ou pas, en fait. Les mêmes moindres réflexions, c'est juste, en fait, les mêmes idées qui ressortent en boucle encore et toujours. Et c'est hyper fatigant. Je faisais cette première vidéo pour dire que le plus difficile d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit énormément, énormément de contre-vérités, en fait c'est pas des contre-vérités c'est des mensonges ou c'est juste des grosses bêtises qui partent partout, qui passent partout sur le net et qui, et qui pullulent partout sur le net le problème c'est qu'on n'a pas le temps ni les ressources, de rectifier toutes ces erreurs. Ben, on se retrouve avec des situations comme c'était le cas notamment aux états unis où on voit bien à quel point la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux euh, a pesé par exemple dans l'élection de Donald Trump, qui est quand même le spécialiste des menteurs et des contre-vérités. Euh, je sais qu'on a des contreparties ici en France également. Avec l'approche des, des élections, il serait peut-être temps qu'en fait, qu'on remette un petit peu d'esprit critique là-dedans en fait, et apprendre à non seulement douter, mais à questionner, à aller chercher des sources. Et si on le fait de manière collective, c'est un petit peu plus sympa en fait que si on on était juste tout simplement comme ça en train de gober de dire oui. C'est une manière très très facile de réinterpréter l'histoire à sa sauce pour pouvoir aller dans le sens de son idéologie et c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation en fait. Et c'est en fait hyper dangereux euh, pour plein de raisons et donc du coup ce que je voudrais faire c'est encourager les gens à douter, à remettre en question, à aller chercher les sources et surtout faire attention quand on partage quelque chose sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Moi-même je l'ai pas tout le temps fait mais j'essaie de faire de plus en plus attention parce que là en fait ça va devenir de plus en plus chaud dans notre pays, ça va devenir de plus en plus tendu pour tout le monde et encore plus pour les personnes les plus marginalisées qui galèrent déjà depuis un bon bout de temps. Donc si vous voulez pas non plus que ça se finisse en guerre civile même si je commence à avoir des doutes en fait avec la bonne volonté des gens, voilà, c'est le moment, c'est le moment, mettez-vous à travailler comme tout le monde et peut-être que la prochaine fois, on y réfléchira deux fois avant de partager une information. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous avez peut-être appris quelque chose. Si vous n'avez pas appris quelque chose, faites tourner parce qu'on sait jamais, ça pourrait euh, apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et surtout, j'aimerais bien qu'on essaie d'assainir de la manière la plus radicale et assez rapide si c'est possible, en fait, même si c'est complètement. C'est un rêve, hein, je m'en rends bien compte. Mais euh, qu'on assainisse les réseaux sociaux, qu'on assainisse les news parce que c'est bien de se détourner des, des, des grands médias. Mais si c'est pour se tourner vers des médias qui valent pas vraiment mieux, même pas du tout mieux, mais si c'est encore pire parfois parce qu'on reste enfermé dans des boucles, en fait, où on trouve que des opinions et pas des faits qui valident déjà notre opinion notre idéologie on va aller nulle part et on va droit dans le mur ça va devenir de plus en plus tendu si ça si ça peut l'être encore plus enfin je pense que oui mais bon j'aimerais pas forcément voir ça surtout voilà n'hésitez pas à liker commenter partager fait tourner et puis je vous dis à la prochaine d'ici là prenez soin de vous et des autres faites attention à vous hein. faites attention à vous bye Par exemple, j'ai eu une conversation il n'y a pas très très longtemps avec quelqu'un sur Internet. Enfin, une conversation. C'était pas vraiment une conversation. Aïe C'est-à-dire que très très vite, on se retrouve avec quelqu'un qui va nous dire « ça y est, il a été prouvé euh, scientifiquement que euh, l'humanité ne provenait pas d'Afrique ». Donc euh, apparemment, c'est quelqu'un qui était particulièrement euh, xénophobe, euh, raciste, euh, négrophobe en particulier, qui a vraiment beaucoup de mal à accepter le fait qu'on a évolué euh, d'une certaine manière, mais que toutes nos racines sont en Afrique, etc. et tout. Bon, euh, il me dit « voilà, il y a un fait, euh, un fait scientifique ». Alors je me dis « ah bon, et tout, moi ça m'intéresse, parce que euh, pourquoi pas ?» Moi, c'est pas, pas une question, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'idéologie ça c'est pas un fait, et même si c'est un fait, on peut revenir dessus plus tard, euh, au vu des nouvelles découvertes. C'est un article dans Science et Avenir, etc. et tout Donc moi j'ai cherché l'article, mais je lui demande les références, il les a pas, euh, alors il me déblatère plein, plein, plein plein de bêtises, avec aucune source, aucun, aucun fait, rien du tout, et je finis par trouver quelque chose, et en fait il avait chopé euh, une partie de la phrase d'un mec qui est un scientifique, qui a été repris par un idéologue, un mec d'extrême droite, ou qui a pris qu'une seule, une seule partie, et l'article disait en fait que, en effet on part tous d'Afrique, sauf qu'il y a eu différents berceaux l'humanité dans la mesure où il y a eu plusieurs vagues d'immigration depuis l'Afrique vers les autres continents et ensuite de ces autres continents il y a eu à nouveau d'autres migrations et donc du coup il y a plusieurs berceaux de l'humanité.